Eh ben, ça va encore une fois être l'heure de passer à table donc je vous présente euh, dans ma petite cuisine de reste trois ingrédients qui pour moi sont vraiment indispensables dans ma cuisine l'oignon, le curry et euh, la crème fraîche parce que ce soir euh, dans les restes je vais cuisiner du poulet et ce poulet, eh ben, j'ai fait un poulet sauce curry avec euh, crème euh, crème fraîche, curry, des petits des petits lardons aussi, il y a de l'oignon. Et tout ça va être servi avec ben, un peu de riz qui est en train de, de terminer sa cuisson. Voilà, si vous passez à table, bon appétit. Et puis, si vous aussi, vous avez des incontournables à la cuisine, des ingrédients que vous avez toujours en stock, dites-le dans les commentaires. À bientôt